Pour cette cinquième Bogissime, euh, la Commune s'est impliquée euh, grâce à l'action du comité d'animation et culture qui s'est mis en place cette année. Euh, nous avons aussi organisé une fête de la musique et puis les feux de la Saint-Jean, qui sont assez traditionnels sur notre commune. Comme chaque année depuis cinq ans maintenant, la, le comité départemental FFMUD propose euh, aussi bien aux licenciés qu'aux non-licenciés, à tous ceux qui ont envie de découvrir les activités de la fédération, le canyon, la via ferrata, l'escalade, l'escalade en grande voie, la randonnée technique... Et puis depuis trois ans, le comité avait eu l'idée de mettre une touche particulière à ces rendez-vous du loisir des activités fédérales en mixant l'événement avec une pratique d'escalade de, de haut niveau. La contrainte était d'avoir voilà, entre 10 et 18 ans et d'être capable de grimper du 8a en falaise. Le club est partenaire de, de l'organisation de la Bogissime année, euh, du fait de l'indisponibilité de des, des grimpeurs euh, top, il euh, y a une autre option qui a été prise, qui à mon avis est tout aussi intéressante, différente mais tout aussi intéressante, qui consiste à faire euh, grimper beaucoup de jeunes de haut niveau, en hein, performance en falaise. Ce que j'aime, bah, c'est qu'on est, c est, qu est dans, dans la nature, on est libre, on n'est pas enfermé dans une salle. Il fait beau, euh, on est avec les potes, on discute, on, on rigole, et voilà. La SAE et la Falaise, c'est complètement différent. Euh, le, la SAE, on voit tout de suite les prises. La, la lecture en Falaise, c'est complètement différent. En plus, euh, ça, fait vraiment, ça fait vraiment progresser euh, différemment. Et voilà. Mais en tout cas, je trouve que les deux, ils se complètent bien. Euh, Il faut être fort dans l'un pour être fort dans l'autre. tu veux mais t es, t es beaucoup plus, euh, c'est toi qui, qui fais tes mouvements, tu, tu peux prendre toute l'esprit, tu peux passer plus à droite comme euh, sous les dégaines, comme à gauche, comme tu veux. C'est une grosse différence parce que des fois en mur, euh, vu que je fais, euh, je fais mais, des fois des voies assez dures, ben, c'est pas tout le temps euh, pour ma taille. Alors qu'en falaise, bah, je fais des voies dures, mais je peux trouver des petites prises parties par là. Je ne suis pas obligée de, prendre, enfin, de faire tout le temps les grands moves de, de la voie. J'aime bien euh, les grandes faces. Moi, franchement, tout ce qui m'attire, c'est vraiment quand ça devient extrême, qu'il n'y a plus de qu'il n'y a plus rien, que c'est vraiment lisse ou alors vraiment magnifique, il y a des colonnettes partout, un peu comme à la balle. C'est ça ça, ça m'attire vraiment c'est ce qui me pousse à faire de la falaise. Ah ah Ouais, le point positif de, de la falaise, c'est que quand tu changes de falaise, bah, tu changes de style complètement. Alors qu'en SAE, bah, tu changes de, de, de mur, mais euh, c'est quand même un, un peu le même style avec les mêmes préhension. Alors que quand tu changes de falaise ou même de voie sur, sur les même falaise, tu changes complètement de style et tu varies beaucoup, beaucoup. Ça c'est cool. pour me faire plaisir, pour découvrir d'autres rochers, différents styles, des voies plus longues, plus courtes, puis aussi pour le cadre, quoi, parce que en général les falaises sont assez bien placées, elles sont un cadre assez beau, donc c'est assez sympa, on se retrouve tous, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Là, au niveau technique, en falaise en général c'est assez technique, bon, à part dans les gros dévers, mais ça reste quand même assez technique, donc pour, la, pour les campbêtes c'est plutôt positif. Et puis on a une variété de mouvements qu'on peut finalement retrouver en compète et qu'on ne s'entend pas à trouver donc c'est assez, assez sympa, ouais. c'est varié et puis ça nous apporte pas mal pour la compète puis En falaise, il y a vraiment en général dans les sites où on va, il y a vraiment une grande, une grande diversité de voies donc on peut vraiment trouver tous les styles, sur une falaise on peut trouver la dalle, des verbes donc c'est vrai que c'est assez valorisant pour euh, la compète. Ouais. Yeah. J'essaie de profiter de l'ensemble des falaises en restant quand même sur des falaises typées compètes parce que ça m'apporte un maximum sur les compétitions. Mais c'est vrai que j'essaie quand même de, de découvrir un maximum de falaises ouais, et, forcer, et des pas forcément des falaises de ce que j'aime, des mon styles un peu. Tout ça. Moi je préfère, enfin, je préfère faire un peu de, plus de falaises que de mur. Ah, la falaise, ça, ça me plaît parce que c'est un peu l'aventure, il faut chercher les, les prises. Pas. Même si j'ai peur de grimper en tête en falaise, je me fais quand même plaisir. Ah putain, t'es prête Non, oh, non vachement chance d'un sport où on peut grimper dans un milieu naturel, donc euh, moi ça, ça me plaît vachement et puis, euh, puis c'est voilà, complètement différent, on, on passe nos journées dans la nature et euh, euh, puis voilà, moi c'est ça qui me plaît beaucoup. Ben, c'est pas une voie qui est déjà tracée, c'est toi qui fais ton chemin dans la voie et c'est pas quelqu'un quelqu qui a tracé ton chemin trouver des méthodes qu'on qu utilise par exemple en falaise mais qu'on qu ne fait pas socialement en salle, par exemple pour la pose des pieds, euh, la technique, etc. C'est très important je pense pour, pour la compétition.